ça sèche, je vais te montrer un truc. Mes parents ont acheté ce truc-là. Ça tourne la pause tout seul, je trouve ça génial. De retour à la maison, je reste pour un petit moment ici. Je viens seulement de revenir de voyage. J'étais un peu out, et certains le savent, à cause de mon opération de l'épaule. Je suis contraint à rester encore deux mois ici en France pour ma rééducation. J'ai vraiment hâte de reprendre un peu l'activité et puis même de, de, de repartir pour un autre voyage En parlant de ça, plusieurs nouvelles, donc vous avez vu le titre de la vidéo, bien sûr on y reviendra et j'avais aussi envie de vous parler de deux choses importantes qui vont arriver et une qui est déjà d'ailleurs arrivée, l'apparition dans le magazine L'Audacieux Super magazine et je trouve qu'ils ont fait un boulot euh, génial en tout cas sur, euh, sur ce tour en Asie sur euh, aussi mon voyage aux Etats-Unis, ça ne m'était jamais arrivé, <rire> je suis vachement fier de ça c'est pour ça que je vous en parle, je trouve qu'ils ont vachement respecté finalement mes convictions par rapport au voyage Ils ont parlé des rencontres et ils ont axé ça vraiment sur le côté plutôt euh, personnel avec le feedback de cette aventure Et c'est ce que j'ai surtout apprécié, donc merci à eux, merci à l'audace magazine Et puis d'ailleurs si t'en veux un, et donc du coup si quelqu'un en veut un je pourrais l'envoyer aussi En faisant ma valise euh, tout à l'heure ça m'a fait penser, j'ai vraiment envie de faire des autocollants avec mon logo <coughs> pour le mettre un peu à droite à gauche quand je pars donc je pourrais vous envoyer ça ainsi avec un petit mot personnalisé, enfin bref ce genre de truc bon bref autre chose et puis je voulais aussi vous parler de la suite des événements donc après cette période de convalescence de finalement deux mois ici en France à rester dans mon appartement et notamment sur ce bureau où je crée la plupart de mes vidéos c'est là aussi où je réfléchis et j'organise la plupart de mes voyages et pour le prochain je repars en Amérique, pas du nord ni centrale comme la dernière fois mais bien en Amérique du sud en Argentine, au Brésil, au Paraguay, en Uruguay. D'ailleurs, merci beaucoup à Hachette, France, pour ce guide du routard envoyé gratuitement. Et puis, j'ai vraiment envie de retrouver mon pote Mathias. Rappelez-vous, c'était lui qui était venu en Mongolie et qui, était... qui m'avait suivi jusqu'en Chine. Et c'est avec lui que je vais réaliser ce trip d'un mois et demi en Amérique du Sud. J'ai vraiment hâte. Bon, et puis, trêve de blabla comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo. <musique> Alors oui c'était un petit palier mais je sais que l'année dernière je m'étais fait un peu la promesse que si cette chaîne en moins d'un an atteignait les 1000 abonnés j'avais fortement envie de continuer cette aventure de YouTube j'ai l'occasion de le faire. J'ai finalement maintenant toutes les cartes en main pour réaliser ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire voyager, créer du contenu vidéo, être vraiment dans cette période de créativité, ça m'inspire énormément. Ce serait beaucoup trop cliché pour moi de finalement vous remercier tous et de dire merci beaucoup pour ces milliers abonnés. J'avais plutôt envie de faire un truc original et je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas suivi cette période, une des plus importantes de mes voyages, celle qui y avait en Asie, celle qui a le plus compté pour moi, qui a commencé en septembre 2017 et je voulais revenir avec vous. Depuis cette période où j'ai décidé de me lancer dans la vidéo, de faire du voyage, de faire du contenu, jusqu'à maintenant, petite rétrospective, c'est parti. Ça c'est moi à Bruxelles, le jour des proclamations des diplômes. À ce moment-là, je ne me disais pas encore que j'allais faire un choix déterminant dans ma vie. Partir, voyager et faire ce que j'aime le plus au monde de la vidéo. Le jour où j'ai mis les pieds dans cet avion pour la Mongolie, je me suis dit merde, je suis en train de faire une connerie. Et puis le doute a laissé place à la liberté. On a dormi en pleine steppe, bu du lait de jument fermenté, rencontré des gens adorables et surtout passé du temps à admirer cette nature incroyable. Avec mon pote Mathias, on a pris le transmongolien jusqu'à Pékin, on a vu le visage de la Chine d'avant et mangé des trucs un peu glauques. Je suis ensuite parti seul pour Shanghai et sa région, j'ai retrouvé des gens géniaux et fait des choses que je ne n'oublierai jamais. Ma petite amie m'a demandé de mettre fin à notre relation, chose que j'ai acceptée et je crois que son choix a été déterminant pour la suite de mes aventures. Arrivé en Thaïlande, j'ai parcouru le pays du nord jusqu'au sud pendant un mois accompagné de Mathilde. Que ce soit pour le festival des lumières à Chiang Mai ou pour les îles incroyables, la Thaïlande m'a confirmé que j'étais en train de réaliser quelque chose de grand. Dernier pays en Asie, les Philippines. A bouts j'ai revu un ami youtubeur et son coup de pouce m'a fait croire en un avenir prometteur pour mes vidéos. J'ai plongé avec les requins, fait des rencontres fortes, et je me suis promis qu'un jour, je reviendrai dans ce pays qui reste encore aujourd'hui mon coup de cœur. Retour en France. Comment dire Bref, je suis reparti, j'ai réalisé un road trip de 4500 km avec mon père. Sûrement l'aventure la plus émouvante que nous avons partagée. J'ai vu la splendeur des parcs de l'Ouest américain, passé des nuits folles à Vegas avec mon frère et surtout passer du temps avec lui. En revenant, c'était un peu plus clair. Je voulais faire ça, nuit et jour, partir, me réveiller dans un autre pays, monter des images incroyables, faire voler mon drone aux quatre coins de cette planète. Mais j'ai été stoppé par mon épaule. Et c'était long. Très long. Ça ne m'a pas empêché de repartir de plus belle et ce voyage en République dominicaine ouvre une perspective nouvelle sur mes vidéos. Maintenant, je travaille en collaboration avec d'autres Youtubers, je m'entoure enfin des gens qui me soutiennent et qui comprennent ce que je fais. Et je me suis promis une chose, de ne jamais arrêter.